Là, six mois. J'arrive au mois de mai, on va dire, ouais, de début mai à même min mi-novembre, presque six mois, presque six mois et demi. Je suis vaché depuis l'âge de 18 ans. J'ai arrêté l'école, je suis parti garder les vaches. C'était pas mon truc, l'école. Je garde à peu près 460 animaux pour 5 familles d'éleveurs. Alors j'ai choisi cette estive spécialement pour les éleveurs, Ils ont vraiment, une, je, trouve, je trouve pour moi, une éthique au niveau du respect de l'animal. Voilà. 726, alors c'est laquelle ça 18-19, c'est qui 18. ça J'ai jamais pensé que j'en ferais une carrière, mais finalement... Euh, <rire> finalement, j'y reviens quand même. C'est un peu... Les estives pour moi, c'est un peu des... C'est pas qu'un boulot, quoi, c'est... Euh, c'est un ressourcement, C'est un peu une thérapie, c'est... Euh... C'est pour me retrouver moi, c'est pour garder la forme, la santé. Voilà, c'est c'est c'est un lieu de ressources vraiment. En ce moment, bon moi, c'est la période que j'aime le moins, j'avoue. Parce que c'est le moment où on, on enlève les veaux de leur maman. Donc aujourd'hui, on a fait ça. Bon, c'est un truc qui est dur. Pour moi, c'est dur, de ce moment de séparation. En fait, mon boulot, moi, c'est de prendre soin d'eux. Le temps de leur vie, c'est le temps d'une estive. C'est des, des animaux et pour moi, c'est pas, pas juste du bétail ou des, de la viande sur pattes. Les vaches donnent leurs petits mais donnent ce qu'elles ont le plus cher. Pour moi, c'est des êtres vivants et on, on, leur doit, on leur doit le minimum de, de respect.